Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Monde Report de 2021. Celui-ci couvre les mois de novembre et décembre, et commençons tout de suite avec l'AI Général. L'équipe AI a commencé en novembre en présentant son support pour les traits de personnages dans l'éditeur de compétences. Cela leur permet de configurer les traits de personnages qui influencent les compétences en fonction du comportement sélectionné. Ils ont également ajouté la possibilité de propager des tags d'exigence tactique dans la requête TPS. Un nouveau nœud de subsumption pour les tactiques a été implémenté. Cela va permettre de construire les tactiques de combat comme des fonctions subsumption et de simuler la sélection en tant que sous-activité. C'est une grosse avancée car comme l'équipe n'a pas besoin de changer de sous-activité, le personnage peut maintenir le contexte de l'action qu'il était en train d'effectuer. De plus amples informations de débuggage ont été ajoutées au dispatcher d'événements. Cela permet de mieux corriger les événements liés à la perception, la distance ou la direction grâce à l'ajout d'informations à l'écran. Ils ont également introduit dans le dispatcher d'événements une variable de mission. Dans le subsumption, la vitesse de mouvement a été mise à jour afin d'utiliser une variable de type E-movement speed. Le passage à une énumération globale permet d'envoyer de façon plus juste les vitesses de mouvement à travers les fonctions et à améliorer la solidité du code et de la logique en apportant des données plus constantes. Les requêtes de reconstruction du nav -mèche sur la grille physique lorsqu'une sous-plateforme est créée ont également été améliorées. Cela va permettre de corriger des inconsistances dans le nav -mèche causées par l'absence de notification du système physique lorsqu'un objet conteneur est créé. Du support pour les structures hiérarchiques de SubSumption ont été ajoutés, en plus de la possibilité pour les fonctions d'être appliquées à différents états. Cela rend plus facile la mise en place du Master Graph, et étend les fonctionnalités de base pour mieux définir lorsque certains états peuvent être sélectionnés. L'équipe a également ajouté la possibilité de prendre le contrôle d'un script en cours, au sein de SubSumption, qui permet au gestionnaire d'IA de changer d'état sans que cela ne rentre en conflit avec des paramètres prédéfinis par les designers. L'une des priorités de l'équipe a été de continuer le développement du comportement d'esquive, ce qui passe par la possibilité pour les combattants de se tourner vers la cible pendant les actions d'esquive. Ils ont également introduit des zones d'écoute où la perception auditive des PNJ est limitée par l'environnement. Ces zones vont aider les designers à améliorer les scénarios et à créer des bulles d'action dans leurs missions. Un nouveau clip procédural a été ajouté afin de contrôler les modes de tir sur les armes tout en jouant une animation spécifique. Spécifiquement pour le comportement de combat des humains, de nombreuses améliorations ont été faites. Par exemple, les équipes ont converti de nombreux comportements pour qu'ils utilisent le nouveau système de sélection tactique. Cela a nécessité la mise en place de quelques conditions de comportement, mais au final permettra à l'équipe d'itérer plus rapidement sur de nouvelles tactiques. Enfin, côté bug, un problème qui empêchait les PNJ de retourner à leurs activités, lorsque les cibles avaient été éliminées et aucune autre menace trouvée, a été corrigé. De même, un problème qui ralentissait la réaction des PNJ à des stimuli provenant de PNJ alliés, déjà en combat, a été rectifié. Novembre a débuté par la création d'un nouveau système permettant aux VSOIA d'utiliser un spline spécifique pour se doquer aux stations. C'est la première étape vers l'implémentation complète du docking, ce qui nécessite la création d'une interface pour que les designers puissent contrôler les requêtes et permettre au PNG de simuler l'opération. Des progrès ont été faits sur la sensibilité à l'environnement de vol, tel que les nuages de gaz. Cela débute avec une amélioration de l'échantillonneur d'environnement qui permet aux entités d'ignorer des requêtes, ce qui permet de récupérer les données volumétriques des nuages de gaz ou d'objets physiques. Ensuite, les fonctions de prévention des collisions ont été étendues, afin d'utiliser ce nouvel échantillonneur permettant au système d'envoyer des notifications à Subsumption lorsqu'un vaisseau traverse les limites d'un volume tel qu'une atmosphère ou un nuage de gaz. Un problème survenant lorsque les PNJ défendaient une cible les empêchait d'être avertis de la destruction de celle-ci et causait un comportement de vol complètement erratique, ce bug a été corrigé. La gestion des appareils d'interdiction de quantum a été modifiée, et désormais tous les pilotes IA, volant avec des vaisseaux équipés de quantum jammer, vont pouvoir les activer ou les désactiver correctement. Ils ont également corrigé le flux de voyage quantique dans un contexte multijoueur, permettant aux vaisseaux IA, n'ayant pas assez de quantum fuel pour le trajet, de quitter le voyage. Une compétence de tir a été ajoutée aux pilotes AI afin de définir s'ils préfèrent utiliser des armes laser ou balistiques, tout en ajoutant des comportements agressifs, lâches, téméraires, prétentieux, afin d'ouvrir les possibilités de manœuvre pour les pilotes en fonction de leurs compétences. L'équipe y a terminé une première itération d'un système permettant aux PNJ d'utiliser une porte. Les PNJ pourront désormais déclencher des logiques personnalisées lorsqu'ils traversent des points de navigation spécifiques comportant désutilisable, Cela inclut donc l'attente durant l'ouverture d'une porte automatique, créant ainsi un comportement plus naturel. Une nouvelle variable subsumption liée aux portes permet d'en montrer l'état pour que le PNV puisse vérifier si elle nécessite une ouverture manuelle. Le système de mouvement a été étendu afin de pouvoir mettre en pause la traversée lorsque cela est nécessaire, et les portes ont été mises à jour pour qu'elles utilisent le lien de navigation utilisé par la fonction de traversée. Concernant les utilisables, l'équipe a corrigé un problème de tag d'entité dont se servent les PNJ pour utiliser un objet. Auparavant, le tag était mal géré par le système, amenant l'IA à utiliser une autre fonctionnalité d'un même objet. Par exemple, cela amenait un réparateur à avoir un mauvais tag lors de l'utilisation du haut ou du bas d'un panneau mural. Donc la logique qui permettait d'inspecter le bon panneau n'était pas appelée. Les slots des utilisables ont reçu des tags d'alignement, ce qui permet aux équipes d'y faire référence lorsque cela est nécessaire. Ils ont également débuté l'implémentation d'assignements à une tâche, par exemple une requête de réparation d'un panneau mural. Cela peut être utilisé par les designers pour créer une ambiance spécifique ou dans le futur, pour permettre à un joueur d'embaucher un PNJ pour une tâche spécifique. Côté Squadron 42, ils ont continué d'avancer sur le cycle d'utilisation des cantines par les PNJ, en travaillant sur les utilisables requis à son implémentation. Ce processus comprend la récupération de vaisselle, la distribution de nourriture et de boissons, de couverts et de transport de la nourriture à une place, ensuite de s'asseoir, boire et manger, avec bien entendu la gestion des barres de faim et de soif et le nettoyage. Ce comportement fonctionne avec des utilisables existants, mais utilise des fonctionnalités d'une manière originale. Par exemple, un pnj ne peut pas se servir de la nourriture s'il n'a pas d'assiette, ou ne peut pas manger s'il n'a pas pris de couvert. L'équipe animation faciale a utilisé les derniers mois de 2020 pour développer des animations pour de nombreux personnages du PE, les animateurs ont travaillé sur de nombreuses variations de postures incluant le yoga et la musculation, en plus des distributeurs automatiques et des bornes d'arcade. Les équipes ont également avancé sur Squadron 42 en travaillant sur les nouvelles armes, les animations de traversée en ivier, l'esquisse les du nouveau Medpen, le chancellement, le combat en duel et les comportements de reddition. Les animations de course et de déplacement ont également été mises à jour. Différentes tâches en collaboration avec l'équipe AI ont été complétées comme la cantine, le buffet, l'inspection du Gladius, l'amélioration du jogging et des positions d'attente, le push and pull et de nombreux scripts de comportement pour divers personnages de la campagne. Plusieurs salutations, adieux et des scènes de l'histoire ont été complétées. Les visuels de trois sets d'armure planifiés pour 2021 ont occupé les artistes, tout comme l'exploration des nouveaux visuels du système Pyro. Les modélisateurs et les tech-artistes se sont concentrés sur leurs objectifs des deux premiers trimestres de 2021. ce qui comprend des tenues pour la raffinerie aidant à mieux intégrer les personnages dans l'environnement. Pour Q2, ils ont travaillé sur un ensemble de vêtements civils pour horizon, ainsi que sur de petites créatures qui aideront à remplir l'espace. L'équipe travaillant sur Squadron 42 a terminé le plus grand définition sur les personnages du chapitre 4, ce qui comprend Moreau, White Kelly et Webster. Cela comprend aussi des géométries oculaires plus réalistes avec de meilleures textures et l'amélioration des shaders. De nombreux uniformes spécifiques à Squadron, comme ceux des officiers de pont ou de l'équipe du deck, ont également été améliorés. En parallèle, ils ont avancé sur un comic book qui sera disponible en jeu. Durant novembre et décembre, différentes branches de l'équipe environnement ont travaillé à produire du contenu pour l'Alpha 3.12. L'équipe environnement modulaire a terminé les dernières variantes des qui ajouteront des raffineries à cinq stations situées sur des points de la grange. L'aspect extérieur de ces stations a également été mis à jour afin de mieux refléter le côté industriel apporté par l'ajout d'une raffinerie. Mais la plus grande mise à jour visuelle sur les points de la grange reste l'ajout des nuages de gaz volumétriques. Ils ont également travaillé sur des missions en relation avec un événement qui arrive bientôt, avec pour cela de nouvelles variantes de points d'intérêt en améliorant les visuels et le dynamisme. L'équipe Landing Zone a terminé les halls de l'aéroexpo tout en s'occupant de plus petites tâches comme aider à l'implémentation des nouveaux panneaux d'ascenseur. Le développement d'Horizon continue et la plupart des plateformes sont passées de la Greybox à la phase Final Art. Pour les plateformes d'habitation, ils ont travaillé sur la disposition, la modularité et l'expérience de vol. Et pour les plateformes industrielles, ils se sont occupés des textures de surface et des décals informatifs. Leur ville a également été légèrement modifiée pour la 3.12, afin de rendre les zones d'interdiction de vol moins intrusives. Que ce soit à leur ville ou à Aria-18, elles ont été réduites et rationalisées afin d'améliorer l'expérience de vol. L'équipe des planètes en a profité pour retoucher de nombreuses zones de Stanton, afin de pleinement profiter des améliorations apportées par les nouvelles technologies. C'était également l'occasion d'implémenter les nouvelles techniques établies durant leur travail sur les planètes et les assets organiques de Pyro. Ce processus continuera en 3.13, ce qui devrait amener à une amélioration globale du système Stanton. L'équipe américaine a terminé le Mercury Star Runner à temps pour l'Aero Expo, ce qui est passé par la finalisation des différents LOD, l'application de différents panneaux d'huile, le nettoyage de la zone de cargo, les finitions du cockpit et toutes les tâches nécessaires à sa sortie. Ils ont également créé pour le Cutlass Black une peinture verte à l'occasion de la célébration du jour de Vara. L'équipe TechArt a elle travaillé sur de nombreux vaisseaux comme le Javelin qui a reçu des effets visuels, des tourelles sur les côtés et des ajustements sur ses LOD. Pour le Mercury, ils se sont occupés des points d'attache, des pivots, du train d'adressage, de la zone de visée, des dommages et de l'UV2. Ils ont également dégagé différentes tâches sur le landing gear du 100 de légères mises à jour des cutlass ou la correction de bugs de caméras dans le cockpit. En Angleterre, la touche finale a été apportée au Hercule, et ses lumières ont été terminées. Courant décembre, le pont et les zones des ingénieurs ont été affinées et transmises aux équipes suivantes. En décembre également, le Hesperia Talon est arrivé en jeu, ce qui induit du travail sur les LOD finaux, de la correction de bugs et diverses finitions les semaines précédentes. Un véhicule non encore annoncé a atteint la dernière phase de la Grey Box, avec son pont et sa salle de bain qui arrivent en Final art. Pour finir, le Gladius a reçu une baie de composants extérieurs. Le Redeemer est entré en white box et de nouvelles teintes et des hologrammes de vaisseau ont été créés pour l'IAE. L'équipe a bien sûr apporté son aide pour le rayon tracteur de multi -tool, et terminé le rendu artistique du Perim FS9 et du Gemini A03. L'essentiel du travail artistique et de rigging du pistolet médical Cure Life a été terminé et un nouvel asset de drainage a été créé. La pré du fusil Volt par l'axe électron a commencé alors que la première phase artistique de l'arbalète a été terminée. Une étape artistique est en cours sur les nouveaux accessoires des armes comme les viseurs holographiques ou des compensateurs. Du côté des armes de vaisseau, un nouveau projectile de sabot pour le rayon de l'Idris a été créé et l'équipe VFX est en train de faire des tests dessus. Le travail a débuté sur une bombe de style Moab et des missiles existants ont été peaufinés. Au dernier trimestre, ils ont également aidé l'acteur feature pour les armes sur support. Cela est passé par le prototypage d'une plateforme de tir acceptant différentes armes de taille S1. Pour les vaisseaux, l'équipe a créé des effets audio sur mesure pour les réacteurs, les parties mobiles et l'ambiance du talon et du nomade. Ils ont également plus généralement amélioré le rendu audio du cockpit en travaillant sur les retours audio de l'ordinateur de bord. Hors vaisseau, les effets audio du rayon tracteur ont été terminés, ainsi que ceux de Gemini A03 et du Behring FS9. Le son des cargos volatiles a également avancé et différents trailers, comme celui du Mercury ont demandé un travail acharné. Un nouveau membre a rejoint l'équipe, s'occupant principalement des sons des épaves pour un futur patch. Et n'oublions pas Squadron 42 où le chapitre 4 continue d'avancer avec l'ajout de nouveaux effets sonores et l'étroite collaboration avec le compositeur de Squadron 42 Geoff Zaline. L'équipe Backend s'est concentrée sur la stabilité et l'optimisation du service de persistance. Ils ont largement amélioré les performances du service, de variables, de chargement et du cache de persistance principal. Cela a fortement augmenté la stabilité du Backend, surpassant tout ce qui avait déjà été fait. Le code bas niveau du réseau a été mis à jour afin d'en améliorer les performances, l'évolutivité et la solidité. De nombreuses corrections et optimisations ont également été apportées aux services de transaction, de location et aux gestionnaires de droits. Et pour finir, ils ont commencé des tests internes sur le SuperPkash slash iCash qui sera déployé cette année. Durant ces deux mois, l'équipe physique a travaillé sur différentes optimisations, comme une méthode de pré-physicalisation de terrain utilisée pour les vérifications de collision et l'amélioration des fils d'événements. Le premier brouillon de la propagation des ondes de choc physique a été rendu et les grilles physiques en forme de boîte et les traînées de balles ont été ajoutées. Le support du SDF a également été amélioré et le travail sur les déformations des corps mous a été continué. L'initiative Vulcan s'est poursuivie avec le remaniement de l'optimisation du code de rendu haut de niveau. Par exemple, la façon dont les matériaux sont mis à jour vers le GPU a été simplifiée et optimisée. Ils ont également commencé un gros remaniement du back de cache de shader. Pour les graphismes, différentes corrections à la profondeur de champ ont été apportées. Les shaders de cheveux ont reçu de nombreuses améliorations, comme la possibilité de désactiver la visibilité de réflexion diffuse sur les cils. S'ensuit l'amélioration de l'occlusion des bords de la ligne de cheveux, le support de la lumière ambiante pour les ombrages du front, et une meilleure qualité des cheveux pendant les plans cinématographiques. Une approximation dual-lobe pour les shaders de peau a été ajoutée, et ceux des yeux ont reçu quelques améliorations. Au niveau du rendu des atmosphères des planètes, du temps a été passé sur le rendu des nuages volumétriques. La version initiale a été implémentée et le travail sur les ombres des nuages progresse bien. Les travaux commenceront avec l'amélioration du façonnage de nuages localisés. Tous ces efforts vont, au bout du compte, amener à la création des nuages volumétriques à l'échelle des planètes. L'équipe en charge du cœur du moteur a concentré ses efforts sur quelques zones. Tout d'abord, un grand nombre de corrections et d'améliorations ont été apportées comme la diffusion de mèches pour les reticules de visée animés et la capacité d'ajouter des reticules aux joints CGA. Différentes améliorations ont également été implémentées dans les systèmes de zone et d'entité en même temps que la mise à jour des composants. Grâce à la télémétrie en provenance du PU et du PTU, ils ont continué leurs investigations sur l'utilisation mémoire. Cela a conduit au remaniement et à l'amélioration de l'allocateur de mémoire général et du système de suivi du moteur, afin d'encore améliorer les performances serveur. Le DGS Linux a été passé vers un exécutable monolithique, afin de permettre au compilateur de générer un meilleur code, en particulier pour l'accès au fil de stockage local. Et un stress test a été ajouté pour l'objet conteneur streaming. Pour finir, le support C++14 a été activé pour tout l'éditeur serveur client et certains projets d'outils. L'équipe fonctionnalité de Squadron 42 a continué son travail sur l'objet conteneur streaming, le rendant plus facile à paramétrer et effectuant des tests à différents niveaux. Ils ont également travaillé avec les designers pour avoir la portée de tir in situ de l'Idris et maintenant les PNG l'utilisent de manière systémique. Des fonctionnalités de détection d'état d'échec de mission comme un tiramis ont été ajoutés pour les designers. Maintenant, si les conditions sont remplies, le joueur échouera la mission et arrivera à une scène prédéterminée. Le peaufinage des niveaux intermédiaires a conduit l'équipe à corriger de nombreux glitchs et à terminer un certain nombre de petites fonctionnalités qui leur étaient demandées. L'équipe fonctionnalité des armes a implémenté le nouveau rayon tracteur du Multitool et avancé sur une nouvelle mécanique de piratage qui permettra aux joueurs de contourner les systèmes de sécurité. Toujours sur soignant, le l'acteur tactile a apporté son aide pour le mot retour, le plionnage du push and pull, et s'est attelé à adoucir les déplacements pour que les transitions entre mouvements et scène se fassent de manière fluide. Enfin, les tourelles sur support ont avancé. Cela va permettre à une arme accrochée d'être contrôlée par les mouvements des joueurs. C'est une sous-fonctionnalité du système de mouvement coopératif. Ils ont également implémenté le radar et le scan FPS, et ont commencé à travailler sur les mouvements par push and pull en 0G, qui va permettre aux joueurs de traverser des espaces en utilisant des objets fixes de l'environnement, comme les astronautes en ISS. L'équipe US s'est occupée en novembre de corriger d'importants bugs et de peaufiner les halls d'expo pour l'IAE. Ils se sont ensuite occupés des fonctionnalités du patch. Le système de réputation, dont une partie a été déployée avec l'Alpha 3.12, a continué d'être mis à jour et certaines fonctionnalités de gameplay vont continuer d'être converties, afin de tirer avantage des nouvelles fonctionnalités. Toujours pour le système de réputation, ils ont débuté la création d'une nouvelle application pour le Mobiglass. Connue en interne sous le nom de Reptex, elle permet aux joueurs de vérifier leur affinité et réputation avec les différentes organisations et contacts, ainsi que leur notoriété. Les joueurs seront capables de suivre leur carrière et progression au sein des organisations et de voir des descriptions du lore, des membres clés et des informations importantes. La partie notoriété permettra aux joueurs de surveiller leur réputation et les avantages qu'ils ont obtenus. En novembre, l'équipe a énormément amélioré le suivi de chemin IFCS qui est utilisé par les IA de vaisseaux. C'est une première étape dans l'amélioration du comportement des vaisseaux par rapport aux autres ce qui est important pour les vols en formation ou les comportements de suivi. Grâce au travail effectué sur le code de l'IFCS, les missiles utilisent désormais le même système, ce qui leur donne un comportement de vol plus fiable et ajustable. Le docking a également avancé avec la correction de bugs de collision et le peaufinage de l'expérience globale. Ils ont également ajouté de nouvelles fonctionnalités comme l'autodocking et l'unification du docking et du landing pour une expérience plus similaire. Certaines technologies d'accroche sous jacentes ont été fortement itérées pour augmenter la fiabilité et aider à mieux composer avec la persistance. En décembre, ils se sont concentrés sur la correction de bugs et le support de la 3.12, ce qui inclut des correctifs pour la nouvelle version du système de suivi de chemin, les restricted areas et différentes zones du code des véhicules. Le docking vaisseau à station continue d'être développé. Quand il sera implémenté, les joueurs devront demander l'autorisation de se docker au contrôle aérien, avant que le dock ne se déploie. Malgré tout, de nombreuses parties du docking ont encore besoin d'attention, telles que la prise en compte des vaisseaux apérés, comme le Merlin et le Constellation dans le Mobile Glass. Enfin, ils ont avancé sur les visuels des HD L10. continuant d'implémenter des éléments et d'explorer de nouvelles fonctionnalités, que ce soit en termes visuels ou fonctionnels. Pour la fin de l'année, le mot retour a été une des préoccupations majeures de l'équipe. La section gameplay a été revue régulièrement avec énormément de retours intéressants et des mises à jour en conséquence. Durant le mois de décembre, ils se sont tournés vers des mises à jour mineures, des corrections de bugs et du travail de finition. Tout cela a amené à la mise à jour de nombreuses scènes basées sur de nouveaux assets ou des requêtes d'autres équipes. L'équipe gravieste nous s'est concentrée sur la 3.12 en améliorant la stabilité et en corrigeant divers bugs comme des défauts visuels lorsque le soleil est obstrué par un nuage. Ils ont également corrigé un problème qui faisait traverser les nuages de gaz et les particules à l'intérieur des vaisseaux en améliorant leur système d'occultation. Un certain nombre d'autres bugs comme l'apparition des ombres et les caméras surexposées à l'apparition des planètes ont également été corrigés. Côté Squadron 42, l'équipe Graphisme a amélioré la stabilité et corrigé des bugs en rapport avec les dernières avancées du jeu. En raison de la très haute qualité visée, spécialement pour les cinématiques, de nombreux problèmes visuels ont été relevés. Par exemple, l'effet de profondeur de champ a eu besoin de nombreux changements afin d'être compatible avec les nouveaux shaders des cheveux. Des changements ont également été apportés au subsurface scattering pour améliorer l'occlusion au bord de différents matériaux comme autour des dents ou des cheveux. L'équipe Lumière a bien entendu énormément travaillé sur l'IAE et la 3.12. L'IAE prenant place dans un nouvel environnement, ils ont dû utiliser la même approche que pour les halls des précédentes éditions et l'appliquer au nouveau. Ils ont utilisé cette opportunité pour créer des espaces plus sombres et des lumières plus travaillées afin de créer du contraste et de la variété. La 3.12 a vu l'apparition des nuages de gaz, avec comme objectif pour la lumière de les empêcher de paraître trop volatiles ou hostiles. Le but était de les rendre grandioses et sereins, tout en étant raccord avec les couleurs du système Stanton. Les raffineries ont reçu l'approche inverse, afin de les rendre chaudes et inconfortables, ce qui a permis à l'équipe d'augmenter l'atmosphère et d'utiliser de puissantes sources lumineuses pour écraser les surfaces. Et bien sûr, comme pour chaque patch, l'équipe a corrigé des bugs et apporté des optimisations. Ils sont actuellement en train de convertir les anciennes zones au nouveau système de Q map en temps réel, pour libérer de l'espace disque et améliorer la précision des réflexions de la lumière ambiante. L'équipe a été très productive au cours du dernier trimestre, cherchant à compléter une tranche de gameplay qui commence à l'arrivée du joueur sur son vaisseau mère. Pour cela, ils ont eu besoin de collaborer avec de nombreux départements, englobant le travail de toutes les équipes design et utilisant les éléments sociaux mis au point tout au long de l'année. Ce fut une grande réussite donnant aux level designer les outils et la connaissance dont ils avaient besoin pour terminer le reste de la campagne. Le mois de novembre a commencé de manière très intéressante pour l'équipe narrative, avec l'annonce de la victoire de Lailani Addison aux élections de l'Imperator. Une grande partie de la communauté a voté et Addison a reçu quasiment 46% des voix. Avec le retour de Jax à l'écran pour l'IAE, de nombreux scripts et documents ont été créés et des annonces enregistrées. Comme beaucoup d'autres équipes, ils ont commencé la planification de la pré-production pour 2021. Cela inclut des propositions pour les besoins des personnages du PU et de Squadron 42. Ils ont également travaillé sur les requêtes d'équipe en amont pour les deux prochains trimestres et discuté des événements liés à des missions en jeu actuellement en développement. En décembre, l'équipe environnement a avancé sur Horizon et a commencé à tourner son regard vers d'autres systèmes stellaires. Cela a conduit à la création de nombreux documents sur ces zones, ce qui inclut un descriptif détaillé des habitants de Pyro, de sa flore et de sa faune. Ils ont également commencé à réfléchir au point d'intérêt du système Nyx, pour prendre de l'avance sur le calendrier. Ils ont rencontré l'équipe Actor Ficture afin de trouver une explication dans le lore au système de respawn, faisant suite au Calling all dev d'octobre. Pour Squadron 42, l'équipe a terminé l'année en ajoutant des détails favorisant l'immersion. Au fur et à mesure que les environnements sont composés, l'équipe repasse et ajoute des objets et des écrans à découvrir dans le monde. Maintenant que le développement se concentre sur les zones en elles-mêmes, l'équipe narrative définit les règles de ce qui peut être vu ou non dans chaque zone. Pour les objets avec lesquels on peut interagir, tels que les livres, cela peut demander beaucoup d'implications. De plus, les écrans, comme ceux de la salle de contrôle du UESS stand -On, ont besoin de plus de travail sur les textes afin de rendre plus pertinentes les informations qu'on peut y lire. Avec la progression de l'équipe design sur différents niveaux, l'équipe a continué d'écrire des scripts pour des besoins de gameplay. Ils ont passé en revue de nombreuses sections du jeu pour discuter des besoins en dialogue additionnel, afin d'améliorer le gameplay ou de mieux mettre en lumière les objectifs du joueur. Enfin, le langage vandoule progresse et l'équipe a passé en revue la dernière mise à jour du dictionnaire. L'équipe a terminé 2020 en travaillant avec l'équipe IA sociale sur les panneaux muraux. Ils ont créé le modèle de géométrie pour le panneau et les composants et sous-composants qui interagissent avec les nouvelles mocap. Ils ont dû trouver un métrique commun aux personnages mâles et femelles qui leur permettent d'atteindre le panneau haut, quelle que soit leur taille, cela a donc entraîné quelques modifications sur les intérieurs de composants. Ils ont travaillé sur le système de déplacement coopératif, plus spécialement sur le push and pull de chariots. Pour cela, ils ont dû construire des métriques plus rigides, tout en passant des obstacles techniques pour l'interaction et le mouvement des roues. Dans les mois qui viennent, ils vont devoir passer tous les chariots existants vers cette nouvelle configuration. Ils ont créé également de nouveaux panneaux d'ascenseur pour les différents niveaux technologiques des zones, en créant un nouveau métrique extrapolé à partir des consoles existantes. Et enfin, ils ont créé des objets de mission pour un futur événement en jeu. Ils ont préparé une grosse mise à jour des animations faciales, ce qui a consisté en la remise à plat de tous les assets de visage, pour permettre la fusion début 2021 de nombreux projets de longue haleine. Il y a eu de nombreux assets à mettre à jour, dont la plupart ont requis un travail minutieux et précautionneux, afin de ne pas compromettre la compatibilité dans le pipeline. En novembre, l'équipe web plateforme de Turbulent a travaillé à des améliorations architecturales comme le service de traçage. Le report d'erreur a également été amélioré afin de faciliter les recherches et d'en améliorer les performances. Plusieurs nouveaux projets ont été commencés comme le Push System qui permet d'envoyer des notifications soit juste vers les clients ciblés, soit de manière globale. Parlons aussi du distribute lock, qui permet de verrouiller des ressources lorsqu'elles sont utilisées, afin d'éviter que différents services tentent d'y accéder en même temps. Le développement de X a continué et il peut maintenant afficher plus de détails, comme le compte, les scénarios et les réputations, en même temps que des informations pour les groupes et les menus. L'amélioration de l'UI et de l'UX ont commencé et devraient se poursuivre en début d'année. Fin d'année, l'équipe Game Service a terminé de nombreux projets en lien avec la nouvelle architecture du back-end. Par exemple, les services de notification de Chrono et de Trace utilisent maintenant un nouveau protocole de communication. La plus importante tâche de l'équipe UI a été la création d'un système permettant aux animations de provoquer des changements dans l'UI, ce qui va permettre aux PNJ et aux événements animés d'interagir avec l'UI. Plus spécifiquement pour Squadron 42, cela va permettre de, par exemple, synchroniser un message d'alerte avec une explosion dans une cinématique. Et une fois le code terminé, ils ont pu travailler avec les artistes pour créer une interface au style très cinématographique dans l'un des briefings holographiques de Squadron 42, où l'interface se met à jour pour compléter ce que dit l'officier. Ils ont également amélioré la technologie d'affichage de texte, qui est utilisée pour les notifications et l'affichage des objectifs de mission. Pour la 3.12, ils ont corrigé des bugs et différents problèmes et ont converti vers le building block de vieux systèmes afin d'en faciliter le maintien. Ils ont travaillé avec d'autres équipes sur la mise à jour du HUD de minage et sur différents écrans et posters de raffinerie. Pour revenir sur Squadron 42, ils ont retravaillé avec l'équipe véhicule, le HUD du Gladius en utilisant la vidéo concept comme référence et la version finale a été implémentée en utilisant la nouvelle technologie d'interface 3D. L'équipe VFX a terminé l'année sur les raffineries, ajoutant du métal en fusion, des étincelles et de la fumée. Et ils ont terminé de nombreux véhicules comme le Mercury ou le Talon, ainsi que des nouvelles armes de la 3.12. La touche finale a été apportée aux effets d'impact des boucliers SDF, qui peuvent être aperçus sur l'Idriss et qui devraient être appliqués aux autres véhicules bientôt. Toujours sur les vaisseaux, de nouveaux effets pour les armes ont été terminés. Ils devraient améliorer l'expérience de combat pour une meilleure lisibilité. Et bien sûr, ils ont travaillé avec l'équipe de designers sur les nuages de gaz des points de Lagrange. Pour terminer, côté Squadron 42, ils ont travaillé en étroite collaboration avec les équipes artistiques et cinématiques afin de terminer les effets du zone clé du jeu. Et voilà pour ce nouveau Monster Report de 2021. J'espère comme toujours que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la feature qui vous impatiente le plus et que vous avez hâte de voir au courant de l'année. Moi je vous fais des gros bisous des étoiles et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao